Le Barça, l'un des plus grands clubs de football en Espagne, vient de remporter une victoire importante contre Retafé lors de la 18e journée de Liga. Les Catalans, leaders du classement avec trois points d'avance sur le Real Madrid, ont réussi à conserver leur niveau de jeu élevé après avoir remporté la Super d'Espagne et s'être qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Les supporters sont fiers de voir leur équipe favorite remporter cette victoire et cela ajoute une autre victoire à une semaine déjà réussie pour le Barça. Raúl Policou, le Barça a remporté une victoire importante face à Retapé pour le compte de la 18 e journée de Liga. Bien que la victoire soit là, elle n'a pas été facile à obtenir pour les joueurs de Xavi. Les coéquipiers d'Ousmane Dembele ont pu compter sur une solide performance de leur défense, notamment de Kubé et de Chris Tainson qui ont réussi à contenir les attaques de Retape. En attaque, Dembele et Ansu Fati ont eu du mal à se créer des occasions, mais c'est finalement Pedri qui a réussi à marquer le seul but de la rencontre en première mi-temps. Malgré les pressions exercées par Retafé en seconde période, les joueurs de Xavi ont réussi à tenir bon grâce à une solide performance de leur gardien Marc-André Ter Stegen qui a réussi à effectuer plusieurs arrêts importants. Les supporters du Barça ont pu respirer un peu plus facilement lorsque le coup de sifflet final a retenti, sachant que leur équipe reprend six points d'avance sur le Real Madrid en tête du championnat. Ce soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Atlético Bilbao pour leur match de la 18 e journée de Liga. Point. Le Barça, leader de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, cherche à conserver son niveau de jeu élevé lors de la réception de Retapé dimanche soir 18h30 au Spotify Cano. Après avoir remporté la Super Coupe d'Espagne et s'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, les joueurs de Zadi seront célébrés par les supporters avant le match pour leur récente victoire en Arabie Saoudite. En plus de cela, Sergio Busquet sera honoré pour avoir atteint la barre des 700 matchs avec le club, ainsi que pour le nouvel an chinois. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.